Mesdames et Messieurs, chers chrétiens dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Jeudi, nous allons parler, et en fait, dans le cours biblique, nous allons parler de sujet extrêmement important. Mais c'est un sujet d'abord qui s'adresse aux jeunes et ceux qui vont vraiment se marier très bientôt, qui vont se mettre en couple ou qui sont fiancés à des jeunes de leur espèce. Et qui souhaitent se mettre ensemble dans le futur. Alors, question que nous allons poser est-ce que un jeune ou bien n'importe quel monde capable met-il en couple, ou bien s'il est déjà en couple ou bien s'il est marié avec un monde qui n'est pas chrétien, non chrétien, qui n'est pas converti Donc, est-ce qu'un jeune ou bien est-ce qu'un couple marié et, ou non marié qui vivent ensemble doit-il et se mettre en couple avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas converti, qui n'est pas chrétien. Alors, à cette question, nous allons essayer de répondre selon la Bible, et selon ça que la Bible dit. D'abord, il faut faire beaucoup d'attention lorsque l'on a choisi le monde qu'on va le marier. Le plus souvent, et cette question a toute son importance, et parce que c'est le futur, c'est vie future qui en dépend. Et parce que, le choix qu'on va faire, et une fois qu'on finit, par exemple, marié ou jeune ou marié, on va vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans avec Mario, donc il faut et, envisager les conséquences futures. Les conséquences pour soi-même, pour le couple, et les conséquences aussi pour les enfants à venir. Par exemple, on dit qu'il qui pas convertir au mariage vert, on avoir, pour vrai, que, par exemple, dans ce couple, il, il peut y avoir des déboires. Par exemple, on n'a pas respecté et vieux ou même qui chrétien ou même chrétienne, et il a dit n'importe parole, il a été, ni pas respecté, et puis il par pas besoin éducation selon la Bible. Donc ça a un peu d'importance, importance, a fait un choix. Donc vous pouvez toujours faire un choix au monde qui chrétien qui a même conception avant de la Bible. Et c'est le premier choix. Nous parlons de de la Bible que nous venons d'un pierre à partir du premier verset. Il dit femme. Soyez soumise à vos maris afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, à ce point-là, la Bible parle de non que une femme, par exemple, et qui apprend un mari non chrétien, et non seulement les deux qui ont adopté une attitude de soumission, ça parle de dire Soumission pour une soumission, une soumission et, et, et, comme un esclave, mais une soumission avec beaucoup de dialogue, de compréhension, et puis et, avec marie et, Donc, c'est ça, dans le sens de la Bible qui dit soumis. Donc, et, la Bible connaît deux, et, et, et, généralement deux thèmes la, la femme. Il connaît que Fia et, et c'est un sexe faible, il est plus faible que l'homme. Elle nous dit faible, que là que c'est un vol d'expérience, de de la capacité, mais ils sont faibles de nature physique, une faiblesse de nature physique donc et Donc, si par exemple, tu avais une bataille, donc, là, il y a toujours une victime parce que physiquement, il n'y pas de avec marie il pas il même capacité physique. Donc, c'est ça que l'abbé parlait de sexe faible. Mais, bien entendu, le choix est important, ou prend au monde qui est chrétien. Bon, dans le cas, on serait que vous avez une monde qui n'est pas chrétien. Et il avait parlé de ça toujours. Il dit que femme enfin, soumettent les la même et puis qu'ils soient gagnés sans parole. pas de gros mots, par la conduite de leur femme. C'est exemple de femmes qui parle séduction garçon, qui sont capable de générer une sorte de bienfait sur l'homme. Et puis l'homme lui-même, la biseouméti avec Marie, la biseouméti madame ni, et que le couple est capable bien marché. Ça, c'est un premier conseil que l'apôtre Pierre un Pierre 3 lui fait nous connaître. Mais dans le cas contraire, et dans le cas contraire que vous avez métier en couple, et qui ça, et la Bible dit, sur ça que nous parlons, on le très explicite, que l'apôtre Paul lui-même lui répond à ça, c'est dans un Pierre 7. On a pris le verset 12 à 15 pour nous capable qu'on connaître vraiment et qui ça l'a bien pensé de ça. Par exemple, il dit, et aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Donc, une opinion personnelle pour que, en tant qu'apôtre et, et libai et sur la vie de couple. Si un frère a une femme, il parle d'un de, de homme non-croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, il ne la répudie point a dit que le papa voulait le jeter si que un frère vient avec une femme non-croyante, que fait connaître. Qu Et puis, il continue pour dire, si une femme a un mari non-croyant, pareil, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, une ou l'autre n'est pas capable de divorcer. Mais au baloué, il y a des exceptions que l'apôtre Paul peut faire connaître. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs. Donc si tu les deux, par exemple, il ne sont pas sanctifiés, et donc et pas vraiment réservé pour le Seigneur, pas mettez et coïau, esprit et au service du Seigneur, c'est ça la sanctification, donc, et donc vos enfants seraient impurs. cest que maintenant, ils sont saints donc, il parlait de un petit monde, par exemple, qui est une famille sainte. Timounio, exceptionnellement, il est saint également. Et puis, il dit si le non-croyant se sépare, le non-croyant, ça veut dire que la femme ou l'homme se sépare, qu'il se sépare. Donc, s'il veut séparer, qu'il se sépare. Qu Donc, le frère ou la sœur ne sont pas liés. Dans ce cas, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ça veut dire que nous le ça, et vous avez une difficulté, si par exemple et, et, et Monsieur Abad Fia ou bien Fia Abad Gasson, ça peut être aussi. Donc l'apôtre Paul dit que Yuna donne séparer. Il dit qu'elle se sépare. Donc dans, dans le cas de séparation, ça et Paul ne voit aucun inconvénient à ce que la séparation soit faite parce que c'est euh, le plus souvent c'est la paix qui est en jeu. Donc pas question. On monde qui a dit nous, par exemple, qu'une fois qu'on marié on il marié. C'est vrai que l'apôtre la, Paul, Paul dit dans le passage de la ressortie, y a là, que l'un ou l'autre ne répudie pas l'un ou l'autre. Donc, qu'elle ne pas divorcer, que pas révoquer. Mais si on ne veut pas partir pour quitter l'autre-là, donc, que l'autre-là reste en paix et avec foi. Donc, c'est ça que nous avons avant avoir. Donc, nous avons étudié la Bible, nous nous lire notre Bible, nous avons la Bible avant, que le Seigneur vous accompagne et que le Seigneur vous aide à faire le bon choix dans votre vie.